Roussel. Bonsoir. vous êtes le candidat du parti communiste à l'élection présidentielle. Clairement, vous ciblez Éric Zemmour, déjà condamné trois fois pour incitation à la haine raciale ou religieuse. Vous aimeriez qu'on puisse l'empêcher aujourd'hui d'être candidat S'il n'y avait que Eric que Zemmour, euh, à l'approche des élections présidentielles et législatives, euh, oui, il faut pouvoir garantir dans notre pays, dans notre République, un débat sans propos racistes, sans propos antisémites. Et il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, comme l'inéligibilité existe dans la loi, pour une série de crimes et délits, tels que, par exemple, détournement de fonds publics, euh, eh bien, je propose effectivement que l'on ajoute le délit de provocation à la haine raciale. Il existe aujourd'hui un, une loi, la loi Guesso, d'ailleurs, euh, qui était député communiste et qui l'avait déposée mmh. en son temps, qui a fait du racisme et de l'antisémitisme euh, un délit. Eh bien... Faisons en sorte d'inscrire dans la loi euh, ce délit comme euh, une raison pour laquelle on puisse être inéligible et je déposerai donc une loi pour euh, renforcer la répression des actes et propos racistes et antisémites et euh, rendre Quand inéligibles Fabien ceux Roussel. qui seraient... Je déposerai ce texte de loi euh, d'ici jeudi, ce sera déposé à l'Assemblée nationale et nous ferons en sorte qu'il soit débattu rapidement mmh. pour euh, qu'il soit le plus vite possible inscrit dans la loi et j'espère avoir les soutiens les plus larges et, et de tous les bords républicains mmh. pour soutenir ce texte. Éric Zemmour, en tout cas, il se sent visé puisqu'il vous a répondu assez sèchement. Pour lui, je cite, hein, « quand on est à 1 ou 2% dans les sondages, on n'a pas à se prononcer sur le casting des prétendants à l'Elysée ». Défendre les valeurs de notre République, euh, s'opposer, condamner le racisme, l'antisémitisme, ce n'est pas une question de, de pourcentage. Je pense que là-dessus, euh, nous serons, je l'espère, très largement majoritaires à soutenir un tel texte de loi. Le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Alors que Zemmour se sent accusé, comme, je, comme le dit le proverbe, « qui se sent morveux, se mouche ». Eh bien, je vois que lui... Il doit se sentir largement morveux. Vous avez pointé du doigt ces, ces propos quand il dit que Pétain a sauvé des juifs, quand il compare Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation, au, au médecin nazi Mengele. Vous avez l'impression que des dix sont en train de sauter, que les condamnations de ces propos ne sont pas assez fortes, pas assez nombreuses. On a beaucoup entendu la gauche ces, ces derniers jours, et notamment euh, Yannick Jadot, ici même, dans ce studio euh, vendredi dernier, parler de, de révisionnisme. Euh, vous avez l'impression que la classe politique dans son ensemble n'est pas assez mobilisée c'est comme s'il y avait effectivement une course à l'échalote à celui qui aura les propos les plus haineux, les plus stigmatisants des musulmans, des populations d'Afrique, puisque ce sont des catégories de population. C'est une religion qui est ciblée et même à droite, c'est la course dans ce domaine. Et on voit où cela conduit. Et c'est pour ça que je ne cible pas particulièrement Éric euh, euh, Zemmour. Il y a une extrême droite française qui, aujourd'hui, est en train de, de, de, de, de focaliser le débat politique et une partie de la droite qui court derrière. C'est euh, extrêmement grave et c'est pour ça que nous devons tous nous en préoccuper. Alors quand je fais cette proposition de rendre inéligible, je vois bien que ça, ça ne va pas régler le problème, c'est une mmh. manière de d'essayer de, de, de mettre une sorte de, de digue pour que... Les futurs candidats ou les candidats actuels mmh. ne s'autorisent pas à aller plus loin. Mais il y a quand même un problème de fond dans notre pays et la haine ne remplit pas le frigo. Mmh. Je souhaiterais moi que l'on parle plus des questions de pouvoir d'achat, de salaire, de vie digne, euh, que le travail puisse nous permettre de vivre dignement cette préoccupation du pouvoir d'achat. est quand même au cœur euh, des, des, des, des attentes de nos concitoyens. Or, c est, c est, on parle de tout sauf de ça. Fabien Roussel, tiens, venons-en à l'actualité justement parce que vous le savez, demain Emmanuel Macron va présenter son plan France 2030, grand plan d'investissement à, à, à plusieurs milliards d'euros pour dessiner les champions industriels de demain. Euh, le président pourrait notamment annoncer la construction de petits réacteurs nucléaires. Ça ce sera un peu le débat de la semaine, on, on vient de l'évoquer avec la brigade RTL, est-ce qu'il faut oui ou non miser sur le nucléaire pour les 10, 20, 30, 40 ans qui viennent Vous c'est assez rare à gauche, vous dites oui oui, je suis le seul à gauche à avoir pris une position forte et claire là-dessus parce que nous disons que se priver du nucléaire dans les années qui viennent c'est rendre l'électricité encore plus chère, et c'est donc pénaliser encore plus les ménages, les familles, mais aussi les entreprises françaises qui payent de plus en plus cher leur électricité. Or, l'électricité nucléaire, quoi que l'on en dise, est l'électricité la plus décarbonée, c'est-à-dire qui va répondre aux enjeux climatiques, et en plus nous avons une capacité en France qui nous permet d'être indépendants, autosuffisants dans ce domaine. Sauf que d'ici 2035, 12 réacteurs nucléaires vont être mmh. fermés, car trop vieux et il faut les fermer. Nous ne disons pas le contraire. En revanche, pour compenser cette perte de production d'électricité décarbonée, il est urgent de lancer rapidement un plan de construction en série de mini-EPR. C'est ce que nous, nous proposons mmh. en utilisant la technologie qui est maîtrisée aujourd'hui de ces EPR qui permet de consommer quasiment la totalité de l'uranium. Alors que ce que propose Macron c'est d'utiliser qu'une infime partie de l'uranium que nous avons et donc de produire beaucoup de déchets. C'est pour ça que je vais au-delà de ce que propose le président de la République, c'est de construire une, une, une mini, de, de, de, une série de mini-EPR permettant d'avoir le moins de déchets euh, nucléaires euh, euh, possible Dernière question Fabien Roussel. Cette question je l'ai posée à Anne Hidalgo et à Yannick Jadot qui étaient aussi invités sur RTL la semaine passée à la même heure. à gauche il y a sept candidats. Si on additionne les intentions de vote dans les sondages, tous ensemble vous êtes attaille... 30%. Les auditeurs de gauche qui nous écoutent, ils se disent peut-être, mais c'est du gâchis. Chacun dans leur coin, ils ne peuvent pas atteindre le second tour. Vous êtes bon en match, j'en suis sûr, Fabien Roussel. Vous aussi, vous avez dû faire le calcul, non Bien sûr, et je comprends ces préoccupations, mais vous voyez, on vient de parler du nucléaire et derrière je parle tout de suite du pouvoir d'achat de nos oui. concitoyens, des ménages et des entreprises. Je prends des positions courageuses sur des sujets comme celle-là par exemple. Je prends des positions courageuses comme par exemple parler de la tranquillité publique des, des, des, des familles, des quartiers populaires et de faire en sorte que nous puissions leur assurer et des services publics et de la police de proximité. J'ai pris des positions, prendre une position forte sur les traités européens et je demande à ce qu'on sorte de cette concurrence mmh. déloyale entre les peuples d'Europe qui tirent tout par le bas. À gauche, nous ne sommes pas nombreux à porter cette voix forte sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous voulez que... Moi, je le dis aux Français qui m'interpellent sur ce rassemblement de la gauche. Ils veulent que l'on recommence ce qu'a fait Hollande quand il s'est uni avec les Verts en 2012 ils veulent que l'on que l'on refasse ça, que l'on fasse cette union d'une gauche qui ne répond pas aux attentes des quartiers populaires, qui ne va pas justement mettre ces questions du travail, de l'industrie, des services publics au cœur de la France, alors que c'est tout l'enjeu, Eh bien justement, moi je voudrais porter un nouvel espoir à gauche. Et j'appelle à ce qu'on se rassemble derrière ces propositions que oui. je porte. Je porte une France des jours heureux, des réformes heureuses pour mettre l'argent au service du développement humain et de la planète. C'est pas compliqué mettre nos richesses au service du développement humain et de la planète. Rassemblons-nous autour de ça. Et c'est l'appel que je lance. Et donc je le lance à l'ensemble des candidats de la gauche. Il est entendu il Fabien Roussel. Il faut se rassembler derrière les réformes heureuses qu'attend le peuple de France.